Bonjour tout le monde, c'est Bernard Spez, votre spécialiste Tiki. Dans ce tutoriel express Tiki, nous verrons ensemble comment rajouter un wiki plugin sur une page wiki. Si vous voulez en savoir plus sur Tiki, si vous voulez le télécharger, si vous voulez mieux connaître mes services de support Tiki, consultez la description sous cette vidéo, vous y trouverez tous les liens nécessaires. Sans plus attendre, commençons ce tutoriel me voilà sur mon Tiki, sur une page Wiki. Je suis connecté comme n'importe quel utilisateur qui peut éditer une page. Et sur cette page, je souhaite rajouter un Wiki Plugin. Je clique sur le bouton « Edit ». Je positionne mon curseur à l'endroit où je souhaite rajouter mon Wiki Plugin. Je clique sur la petite icône en forme de point d'interrogation. Je clique sur l'onglet Plugin Help et je peux découvrir la longue liste de Wiki Plugins que je peux insérer sur une page. Je vais insérer une boîte Remarque. Je clique sur la petite icône et me voilà dans la boîte de dialogue qui me permet de paramétrer ce Wiki Plugin. Je vais créer une remarque du type Information avec pour titre Wiki Plugin, et comme contenu, Comment ajouter un Wiki Plugin. Je sauve, voilà le code de mon Wiki Plugin, et si je sauve ma page, je peux voir mon Wiki Plugin inséré à l'endroit où je l'ai choisi. La liste des Wiki Plugins est très longue, et nous verrons sans doute cela dans un autre tutoriel. C'est tout pour aujourd'hui, à très bientôt